Pourquoi croire que vous êtes drogué est la pire approche pour arrêter de fumer Lorsqu'un fumeur décide d'arrêter de fumer, il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte qu'il est dépendant de ses cigarettes. Et dans sa tête, et parce que tout un système est fait pour lui faire penser cela, il va doucement s'assimiler à un drogué. Non Quoi est-ce que vous pensez lorsque je vous parle d'un drogué Sûrement une personne totalement amorphe, déprimée, dont le cerveau est cassé, qui ne va se réveiller et devenir violent que pour faire face à ses crises de manque. Si c'est l'image que vous vous faites d'un drogué, alors désolé de vous décevoir parce que ce portrait est très loin de celui d'un fumeur qui essaie d'arrêter de fumer. Car non, un fumeur privé de ses cigarettes ne va pas se mettre à suer, à devenir violent, à regarder sa montre toutes les deux minutes ou à se mettre à taper les murs pour avoir sa dose. Certains seront fatigués, nerveux, irritables, mais en soi, ces comportements sont très loin de ceux d'un camé en manque. Et si vous décidez d'ouvrir les yeux et de vous focaliser sur le positif, alors vous vous rendrez compte qu'il existe de nombreux anciens fumeurs qui ont réussi facilement à arrêter de fumer. Quel a été leur secret Ils ont préparé sereinement leur sevrage et ils ont surtout arrêté de se considérer comme des drogués. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires.